Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer euh, l'intégration de Omeka euh, dans Bokeh via la bibliothèque numérique. Alors, euh, Omeka est un outil, un logiciel libre qui permet de mettre en place une bibliothèque nu numérique, euh, que ce soit pour euh, des ressources patrimoniales, euh, des universités ou des musées. Et euh, dans Bokeh, on va pouvoir moissonner euh, ces catalogues euh, dans Omeka pour euh, importer ces notices dans la bibliothèque numérique de Bokeh et euh, donc créer sa propre sélection alors pour cette démo je vais utiliser un, une installation d'Omeka de démo que nous avons ici euh, qui a un certain nombre de documents, une vingtaine et euh, dans Bokeh je vais moissonner cette ressource alors tout d'abord il faut configurer Bokeh alors pour cela nous allons dans les variables et nous avons une variable qui s'appelle omeka dans laquelle je vais rentrer euh, l'URL de l'installation de mon euh, logiciel Omeka. Ceci fait, euh, dans les batchs, je vais avoir une nouvelle entrée qui s'appelle euh, « Moissonner le catalogue Omeka. qu'on peut planifier. Et je vais moissonner maintenant, donc c'est une petite euh, base ici. Ça va aller vite, voilà. Et je vais me retrouver dans mes collections avec... Euh, une collection à voilà, la ressource numérique Omeka, euh, j'ai que 20 éléments dans cette base là, donc j'ai mes albums et euh, chaque album va porter les données fournies euh, par Omeka euh, via euh, le protocole OI, donc euh, titre, auteur, des descriptions, vignettes, quelques métadonnées, notamment en matière sujet. Voilà, et euh, si euh, cette notice a un média euh, dans Omeka. Euh, je vais pouvoir euh, voir le, le document directement dans Bokeh. Voilà. Euh, donc ça, c'est un visuateur euh, 3IF, euh, qui est un standard de visualisation de documents euh, numériques. Donc il y a aussi le player euh, intégré dans Omeka. Et je vais aussi avoir un lien pour accéder directement à la ressource. Sur Omeka, donc si je clique ici, hop j'ai directement la ressource dans Omeka euh, alors au niveau notice alors je vais sauvegarder euh, cet album Hop là, pour qu'il génère une notice voilà donc si je vais voir dans permanent la notice d bokeh je vais pouvoir euh, donc retrouver mon document avec euh, auteur, les sujets, évidemment, la ressource que je peux voir si j'active le bloc ressources numériques. Voilà, c'est la fin de cette démonstration. Merci de l'avoir suivi et à bientôt pour une nouvelle démonstration.